Déjà, c'est un, un livre à partir d'une enquête que j'ai réalisée sur 10 mois euh, avec 230 entretiens où j'ai rencontré des hauts fonctionnaires, des producteurs, des anciens cadres et des, des cadres de, de France Télévisions. Euh, j'ai amassé beaucoup de documents, euh, beaucoup d'éléments sur l'histoire de France Télévisions. L'histoire voilà. de France Télévisions puis, euh, depuis 15-20 ans, c'est un peu l'histoire d'une euh, je vais utiliser un mot qui est souvent canonné, mais euh, l'histoire d'une gouvernance impossible pour, euh, pour, de la part des, des différentes directions de France Télévisions. Et je vais commencer par, par vous présenter un peu les protagonistes à France Télévisions ou autour de France Télévisions, un peu le, qualifier le, le terrain de jeu de la télévision publique en France. Euh, et dans, un, dans une deuxième partie, je vous parlerai plus des, des menaces qui pèsent sur la télévision publique, euh, à la fois euh, sur le plan des, des, enjeux, des enjeux économiques ou euh, des enjeux juridiques, euh, je pense notamment à Bruxelles et aux, aux droits européens. En fait, moi j'ai regardé sur euh, 15-20 ans, le, le choix des programmes à France Télévision est souvent dicté par des logiques d'influence, euh, pas forcément présidentielle, mais en tout cas d'amitié, euh, et souvent les amitiés prévalent sur les, les compétences ou le contenu des programmes. Donc ça je, je, je raconte de nombreux cas, de euh, nombreux éléments. Et avant que le président de France Télévisions soit nommé directement par le président de la République, c'était l'élection du CSA qui, euh, qui faisait loi, d'une certaine manière. Et à chaque élection du CSA, il y avait tout un tas de, de jeux d'influence. Euh, chaque producteur, on va dire, se retrouvait dans les écuries autour des présidents de France Télévisions. Et quand euh, celui qui a été élu arrivait en poste, généralement, les premières choses qu'il faisait, c'était euh, de donner euh, des cadeaux aux, aux amis euh, qui l'avaient soutenu pendant sa campagne pour accéder au pouvoir. Donc, euh, Finalement, là-dedans, la télévision publique, le débat sur la télévision publique, sur les contenus, souvent mis de côté. Euh, mais ces considérations de personnes reflètent aussi les rapports de force euh, du marché télévisuel autour de la télévision et euh, les rapports de force, les jeux d'influence qui traversent France Télévisions et qui entourent la télévision publique. Euh, moi, je, finalement, bon, c'est pratiquement des forces centrifuges autour de France Télévisions, c'est-à-dire, en réalité, euh, la direction de France Télévisions a très très peu de pouvoir, très peu de marge de manœuvre sur les différents choix qu'elle fait. Euh, voilà. Le service public en France de télé, il est caractérisé par le démantèlement de l'ORTF en 1974 et par la privatisation de TF1. C'est un peu le péché originel, la privatisation de TF1. Ce qui fait que, déjà, il y a des luttes d'influence entre les différentes chaînes publiques. Et euh, chacun se marche sur les pieds. Et finalement, le président de France Télévisions doit arbitrer entre euh, ces différentes chaînes, ces différents jeunes Alors, Je parlais de la privatisation de TF1. Et donc, souvent, quand on parle de France Télévisions, on parle de TF1. Euh, L'ombre de TF1... Euh, effectivement est souvent derrière de nombreuses décisions politiques concernant la télévision publique. Euh, parce que dès 1993 en fait TF1 attaque frontalement le groupe public auprès des services de Bruxelles au nom de la concurrence car France Télévisions à l'époque reçoit une enveloppe de 1 milliard de francs de l'État pour se développer et TF1 attaque à l'époque en disant euh, c'est une atteinte au droit à la concurrence. Donc, depuis 20 ans en fait TF1 attaque frontalement France Télévisions les parts de marché de France Télévisions euh, le lobbying de TF1 il est présent euh, caricatural même je dirais il suffit d'entendre les lobbyistes euh, de TF1 au parlement euh, s'émouvoir euh, ou faire des gérémiades sur euh, mais nos parts de marché euh, sont en train de baisser notre gâteau publicitaire est en train de baisser c'est vrai le le lobbying de TF1 est présent mais en réalité on ne peut pas réduire c'est un peu aussi tout ce que je raconte dans le livre. On ne peut pas réduire la destinée de France Télévisions aujourd'hui aux actions de TF1. Ça serait trop simple. Euh, mais Déjà parce qu'il y a d'autres groupes audiovisuels en France puissants et qui exercent le même lobbying sur le groupe public. Alors, il faut penser à, à Canal+. Alors, personne n'en parle de Canal+, déjà parce qu'ils ont plus de puissance, on va dire d'influence, notamment je pense à travers tout le financement du cinéma français. Donc, ils ont, on va dire, une influence sur les politiques médiées par le monde du cinéma. Il ne faut pas toucher à Canal+, et donc, toute idée d'augmenter la redevance, on dit souvent, les Français seraient contre, mais le groupe Canal+, sera également contre voir une augmentation de la redevance qui pourrait peser sur leur part de marché en termes d'abonnement. Euh, forcément, si les Français dépensent plus d'argent pour la télévision publique, ils vont peut-être se détourner de l'abonnement quasi obligatoire à Canal+. Il y a un deuxième groupe euh, important, qui d'ailleurs fait partie du, de l'actionnariat de Canal+, c'est le groupe Lagardère. Le groupe Lagardère qui, pendant toutes les années 90 jusqu'au début des années 2000, a pesé également sur le destin de France Télévisions. Alors le père Jean-Luc Lagardère, euh, non, là je reviens à l'histoire, mais euh, en fait aurait voulu mettre la main sur TF1 en 87, et depuis, et il s'est fait écarter, et depuis il aurait voulu mettre la main d'une certaine manière sur France 2. Et entre 1995, on va dire, et 2002, euh, les débats qui avaient en cours à l'époque euh, sur la privatisation de France 2, c'était en gros du côté des politiques si on privatise France 2, on réduit l'influence de TF1. Bon, ça, on, on en reparlera peut-être. Euh, mais donc ce groupe-là, Lagardère, est toujours aussi puissant du côté du, du service public, euh, mais par un autre biais. Parce que depuis 2002, euh, avec le développement de la TNT, le développement d'Internet, ainsi que la, la mort de Jean-Luc Lagardère, le groupe n'a plus, enfin, plus d'intérêt direct à, à racheter un canal de télévision, donc notamment France 2. Euh, mais le groupe pèse sur euh, les programmes de France Télévisions à la hauteur de 100 millions d'euros à peu près, car ils ont racheté des boîtes de production qui travaillent principalement avec France Télévisions. Il faut savoir que euh, c'est le seul groupe important dans les clients producteurs de France Télévisions et leur avis compte. En gros, à la tête de France Télévisions, il y a toujours eu soit des amis de TF1, généralement, soit des amis de la Lagardère pendant à peu près 10-15 ans. Et l'élection du CSA était généralement pour départager le rapport de force au sein du milieu audiovisuel entre ces deux groupes privés pour aller vite. Et enfin, le, on va dire, le troisième groupe d'intérêts euh, dont on parle relativement peu euh, au-delà de TF1, je l'ai déjà évoqué, mais c'est le groupe des producteurs qui euh, s'organise d'une manière assez euh, efficace sur euh, les programmes de France Télévisions à travers différentes euh, représentations syndicales et ces producteurs-là vont directement auprès des pouvoirs publics euh, défendre leurs intérêts. Et il y a un rapport, on va dire, asymétrique et euh, inégalitaire, on va dire, entre la position des producteurs et les directions de France Télévisions, car en réalité les producteurs viennent souvent au-dessus, enfin vont au-dessus euh, de la direction de France Télévisions pour imposer leurs intérêts, leurs programmes, et c'est à celui qui a le plus de pouvoir, qui a le plus de capital social, qui a le plus d'influence dans le Petit Paris, qui récupère les programmes, pour aller vite. Donc ça, ça, ça bloque l'entrée de nouveaux producteurs, de jeunes producteurs, de nouveaux programmes, car en réalité c'est toujours les mêmes vieux producteurs qui sont sur la place de Paris, qui continuent de vendre leurs programmes à France Télévisions. Le, les derniers protagonistes importants autour de France Télévisions, c'est les hauts fonctionnaires. Ça c'est peut-être la chose qui m'a le plus surpris dans l'enquête, c'est le poids des hauts fonctionnaires et de la technostructure sur France Télévisions. C'est pas une entreprise comme une autre. France Télévisions, c'est d'abord une entreprise dirigée par des hauts fonctionnaires, qu'ils soient à Bercy, donc qui disposent de l'argent et qui récupèrent la redevance, contrairement à l'Allemagne où la redevance est récupérée par un organisme indépendant, et de l'autre côté, le ministère des Cultures. Voilà. Et ces hauts fonctionnaires-là, j'en ai rencontré beaucoup, euh, la plupart du temps, euh, leur seule idée, c'est que le service public, ça coûte de l'argent, ça provoque des ennuis et de toute manière, ça gêne les groupes privés. Donc globalement, euh, les hauts fonctionnaires vont toujours dans le... contre l'intérêt de France Télévisions. Donc la plupart du temps, par exemple, les hauts fonctionnaires qui ont avéré la charge de la tutelle de France Télévisions ont fait en sorte, le plus possible, de pousser à l'externalisation du programme de France Télévisions. C'est-à-dire parce qu'ils considéraient que la production en interne, c'était pas efficace, ça coûtait trop cher, et surtout c'était source d'ennui là aussi. Parce que forcément, se battre pour des programmes de qualité quand on est un collectif en interne à France Télévisions, c'est un peu plus facile que si la, la, la, on dit, les forces sont dispersées dans des boîtes de production, avec des intermittents du spectacle, avec des, des, des contraintes de, de production très fortes. Euh, comme le monde de la production et des programmes en France est extrêmement politisé, en réalité, euh, pour le dire d'une manière un peu simpliste, mais pour être producteur de télévision aujourd'hui, il vaut mieux passer par les cabinets ministériels, se faire un carnet d'adresse dans le secteur de la culture des communications, puis après créer sa boîte de production et vendre son carnet d'adresse. Généralement, c'est plus efficace euh, que de proposer et venir directement du, des métiers de l'audiovisuel et créer sa boîte de production auprès de France Télévisions. Alors, bon, j'évoque un épisode qu'on évoquera peut-être euh, plus tard dans la discussion. Dans le livre, je reviens il y a à peu près dix ans, je fais un peu le bilan de la gauche plurielle, euh, il y a 10 ans, euh, et notamment des ministères Trotman et euh, de Catherine Tasca, qui étaient respectivement donc, ministre de la Culture et de la Communication. Et en fait, à l'époque, euh, Trottmann, quand elle, elle arrive, elle est nommée euh, ministre de la Culture et de la Communication, elle a d'un côté le programme du Parti Socialiste, qui prévoit euh, de lutter contre les effets de concentration dans les médias, donc en gros, qui prévoit de revenir sur les les lois euh, permettant à Bouygues d'avoir, je ne sais plus exactement, mais plus de 35% de propriété de TF1. Euh, donc ça, c'était le programme socialiste en 1997, mais programme qui ne sera jamais respecté par Matignon et par Lionel Jospin. Euh, et Catherine Trottmann euh, avait essayé d'aller dans ce sens-là, avec bon, tout, un, tout un tas de débats qu'il y a eu à l'époque, et au final, Matignon lui a dit non. Donc elle a essayé de développer le service public à l'époque. Et elle gênait beaucoup trop parce qu'en fait, elle voulait respecter aussi le, le périmètre du service public. Alors qu'en réalité, à la fin du gouvernement Jospin, du côté de Fabius et du ministère des Finances, on envisageait la privatisation de France 2. Très sérieusement. Donc ça aussi, ça je le raconte en détail. Et euh, voilà. Pourquoi je reviens à Trottmann C'est parce qu'elle voulait réinverser le rapport de force avec l'État... Elle voulait que les directions de France Télévisions proposent la stratégie à l'actionnaire État. Or, depuis dix ans, globalement, en tout cas, surtout depuis 2002 et le retour de la droite, les dirigeants de France Télévisions n'arrivent pas à proposer une stratégie à l'actionnaire État, car à chaque fois, c'est les hauts fonctionnaires qui dictent la stratégie au président de France Télévisions. Et ce qui s'est passé sous l'épisode Carolis, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire pendant. Cinq ans, Il a essayé de défendre tant bien que mal, parfois souvent maladroitement, mais en tout cas il a essayé de négocier des budgets supplémentaires, il a essayé de négocier euh, des marges de manœuvre financières auprès de l'État, et en plus il a essayé de dire le service public est légitime, alors que les hauts fonctionnaires lui disaient non, non, le service public n'est pas légitime, à part financer la culture, et donc euh, il s'est fait taper sur les doigts. C'est ça aussi ce qui s'est passé derrière... Euh, tout le jeu, on va dire, euh, médiatique qui s'est passé entre eux, Carolis et le président de la République. Il y a peu de médias qui se sont posés la question pourquoi, depuis la suppression de la pub en deuxième partie de soirée de France Télévisions, finalement, les choses avaient peu changé. Voilà. Euh, alors, les choses ont peu changé, notamment parce que, euh, moi c'est ce que je, je dis dans le livre, euh, L'occasion de repenser le modèle économique de France Télévisions n'a pas été prise depuis trois ans, il n'y a pas eu de débat, et les vraies questions n'ont pas été posées dans le débat. Les vraies questions, c'est notamment, est-ce que France Télévisions, groupe public, retrouve la maîtrise de ses programmes C'est-à-dire, est-ce qu'une partie des programmes est réinternalisée Ça, ça passe quand même par deux choses. C'est une réinternalisation d'une partie des programmes, et c'est une réappropriation des droits de ces programmes-là. Là, je suis un peu dans la technique, mais aujourd'hui... L'enjeu et la menace de France Télévisions pour France Télévisions, c'est moins TF1 et les groupes traditionnels privés de télévision que les nouveaux groupes de communication que je vous ai cités France Télécom, Apple, Google. Ce qui va arriver, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, ce qu'on appelle les télévisions connectées, qui mélangent télé et Internet. Et dans cet univers totalement bouleversé, l'intérêt, ce n'est plus l'intérêt d'une fréquence hertzienne comme autant de la rareté de télé. Mais l'intérêt, c'est qui est propriétaire des droits des programmes Parce que la richesse aujourd'hui de la télévision, c'est les programmes, C'est plus l'antenne la, classique, parce que finalement, les, les gens ne consomment plus une antenne classique, ou en tout cas consomment toujours, mais les nouveaux téléspectateurs ne la consomment plus d'une manière linéaire, mais va consommer, vont consommer du programme au coup par coup. Ça, en réalité, France Télévisions euh, achète les programmes pour trois diffusions, et après la troisième diffusion, le programme euh, appartient au producteur, qui peut faire commerce de son programme. C'est ce qu'on appelle la circulation des programmes. Mais l'autre enjeu, c'est que France Télévisions n'a pas les droits dérivés, la plupart des droits dérivés sur le programme. Et donc, ça c'est inversé au débat, enfin en tout cas on pourra en reparler. France Télévisions, contrairement au modèle de la BBC, on dit que la BBC n'a pas de publicité sur l'antenne, effectivement, mais la BBC, 18% du chiffre d'affaires de la BBC, est issu des activités commerciales de la BBC à partir des droits dérivés de ses programmes. Donc en gros, euh, des DVD, euh, des, des bouquins, euh, des productions internet euh, contre rémunération, tous ces, ces éléments-là contribuent au budget de la BBC. Bon. Et aujourd'hui, depuis 2008, on a refusé à France Télévisions de se pencher réellement sur ces considérations-là. On n'a pas voulu que France Télévisions puisse être compétitive sur ces nouveaux marchés-là, pour ne pas faire de l'ombre aux producteurs, aux autres télévisions, et puis surtout aux gens qui avaient ces droits-là. Il y a la, lim la limitation des productions internes à 5%, la production des émissions internes, en, pas en flux, mais en stock, c'est-à-dire les fictions et les documentaires. Et surtout, en 2008, qu'est-ce qui s'est passé Les producteurs ont obtenu, pratiquement, l'ensemble des produits dérivés dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire, dans les, la renégociation des décrets TASCA, qui, qui, qui régissait les, les, les relations entre diffuseurs et producteurs, les producteurs ont obtenu l'ensemble des droits dérivés. Donc, comme je dis, encore une fois, privatisation des profits et perte pour le service public. C'est souvent comme ça. Et dans d'autres secteurs également. Et, encore une fois, à travers tout, tout ce... tout ce tous ces enjeux là, c'est ce que je vous disais l'arrivée des télévisions connectées les grands groupes internationaux et donc encore une fois est la, qui maîtrise les images voilà, c'est l'enjeu, qui maîtrise les images et si les images si la propriété des images c'est plus le service public on, on, on arrive à la limite on va dire, de la notion de service public en, en, en termes dire, pas en termes terme d'idées ni d'idéaux mais en termes de de réalisation concrète dans l'environnement du marché télévisuel actuel.